Y'a plaît pas, je vous bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appelle les cités de France, c'est Jarod et Alex qui m'ont proposé, ils m'ont dit, mais Zach, t'as fait 35 pays en Europe, mais il y a une grande partie de la France que tu ne connais pas encore, et si t'allais dans des villes de créateurs, pour pouvoir du coup visiter la ville avec ces derniers, et qui te montrent les coins qu'ils aiment bien, par exemple là où ils aiment bien manger, là où ils sont allés à l'école, une place avec une belle histoire, donc aujourd'hui, bah vous le voyez, je pense, vous l'aurez déjà reconnu, nous sommes à Rennes, et pour Rennes, forcément, je pense qu'on pense tous à un créateur, et qui de mieux pour visiter cette Belle cité que notre ami Le Bouzeux qui a accepté directement commence au premier ça épisode. Bonjour Ça me fait bien dans la pensée à moi parce que sur les crènes. Bon, c'est vrai que je suis youtubeur rennais, mais il y en a d'autres. Mais euh, donc merci d'avoir pensé à moi. Ça fait très plaisir, mon je suis gars. Très content. Que j'ai en plus, ça. je suis jamais venu. Ah ben oui, c'est pour ça. Quand je suis venu te chercher au train, tu me dis, c'est la première fois que je mets ma tête, mais pas mes pieds en Bretagne. En Bretagne, tout court. Genre, t'es jamais là en Bretagne. C'est surtout l'Ouest de la France où je suis ouais. très déficient. Genre Nantes, Bordeaux, j'ai jamais fait La Rochelle, j'ai ouais. jamais fait même Caen, Mont-Saint-Michel, ouais, Brest et okay. compagnie. Bref, on pourrait sortir encore des tonnes ouais. de villes. Et ben, c'est des villes que j'aspire à faire au fur et à okay. mesure, justement, bah, on va Au bout d'un an de vidéo ou deux ans, tu t'auras déjà fait mal de choses. Exactement. Ça va. être. Le pays, il y a aussi des belles choses à voir. Vrai. Et en plus, alors je me permets, toi, t'es es né ici, t'as vécu je ici. Je suis né toute ma vie ici, ouais. J'ai pas vécu ici toute ma vie, mais on va dire 80% de ma vie. j'étais le mec, genre euh, j'habite à 30 minutes d'une grande ville. Ok. Donc en fait, j'habitais toutes les villes autour de Rennes, mais en général le samedi ou le week-end. Je, je vois le bail, je vois le bail. C'est vrai que l'intro, elle fait très automoto parce qu'on a ouais. des. <rire> <rire> bah bon, en fait, j'ai dit à Zach, par contre, Rennes. et J'ai l'impression qu'il a, a cru Rennes, c'était euh, une ville euh, vraiment toute petite. Mais elle est quand même assez grande, donc je me suis dit, en une après si on veut faire un petit peu tous les coins que je, je, je kiffe, il nous faut des bolides électriques. exactement donc je me suis dit quoi de mieux que des vélos et un scooter électrique. On va aller visiter les premiers coins de Rennes. Est-ce que tu as déjà une première idée à côté bah, on, est, on, on est, est sur la place Charles, c'est ça Place Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Je pense que les Rennes, vous connaissez, c'est là où il y a la fête foraine. C'est là aussi où il y a pas mal d'événements. On voit ils installent des trucs là. Là je sais pas du tout ce que ça va être. Et euh, là tu as le liberté, là où tous les spectacles, les, les artistes qui viennent, le cinéma le Gaumont, Voilà, ici. Trop cool. Et puis on est bien quoi. C'est ce que je te disais en offre comme ça, tu vois, une ouais. grande place où il peut y avoir des trucs autour mais qui entre guillemets sert pas à grand chose. Genre un peu vide à part les événements. Ça me fait penser à Place Bellecourt, tu vois. Ouais. Bah, je vois. Je suis allé à Lyon. Après, Bellecourt, on va pas se sentir que c'est deux, trois fois plus grand. Peut-être quatre fois plus grand. Mais passer le cheval et la terre battue autour et la grande ouais. roue, tu vois. C'est le, le même principe, une grande place en ville, tu vois. Bah là, ça. on y est, il y a bon. tout à côté. Je pense qu'on est parti pour aller visiter d'autres petits euh, monuments, d'autres petites places. Je te suis, monsieur. On est parti. c'est Je suis trop content, les gars. Ça a été le premier endroit que j'ai vu en arrivant à Rennes. Oui. En tant que supporter lyonnais, en sortant du train et en montant le, la voie, j'ai vu une belle boutique réservée au stade rennais. Oui. Je suis à voulu m'emmener en premier endroit à la gare. La gare de Rennes, les gars, j'ai l'impression de l'avoir en travaux depuis que je suis petit. Depuis que j'ai 10, 10, 12 ans. Et là, l'avoir enfin terminée, ou presque, parce que je sais pas trop si elle est vraiment terminée. Ça fait trop plaisir, putain. Dis-toi que ça, je voyais des, les routes là, c'était en travaux, mais pendant tellement longtemps, les bus et tout, on savait pas trop si on avait le roi, machin, machin, c'était la merde totale. Et je pense que c'est une, maintenant, une des plus belles gares de, de France, tu vois. J'ai eu l'occasion d'en faire pas mal, vu que j'ai pas mal pris le train. Et je t'avoue que cette gare-là, ça me fait kiffer. Tu sais, quand le truc prend un petit coup de vieux, et mmh. après quelques années où ça ouais. t'aura dérangé en voiture, ouais. en vélo, en trottes, tu tous les travaux, tous les ouais, trucs, ouais. et tu vois le rendu final, oh, et là, ouais. de surcroît, c'est réussi. Ouais. Monsieur, ah, trop bien. Regardez les lignes, regardez l'architecture. Ouais. C'est beau, beau. Ça c'est de la gare, monsieur. Et juste à côté, alors je ne sais pas si elle existe encore, il y avait la gare routière. Okay. Et Quand j'avais pas le permis à l'époque et que je voulais aller, je sais pas, à Saint-Malo ou à Dina ou, euh, ou même aller chez moi quand j'habitais à mort de Bretagne, à Maine ouais. de Bretagne, je prenais toujours ce petit bus-là. Qui m'emmenait jusque-là. Et Saint-Malo, c'est le petit endroit, genre, à la cool ouais. à aller quand t'es drêle Quand t'as un petit date. Ouais, viens, on va, je t'emmène en bus à Saint-Malo. Tu vois, c'est trop beau. Ça fait les travaux C'est quoi, si bord de la côte et tout, ouais, je suppose qu'il bon y a la, la côte, plage Ah ouais, ouais. oh là là là là, les ouais. Saint-Malo, un jour. Ouais. Un jour, vous aurez votre épisode Les Malouins, pas enfin, les Saint-Maloins. Je crois que c'est les malouins. C'est ouais. <rire> le Malouin. ça <rire> Mais On ouais. est là pour apprendre un petit peu tu bien vois. Des beaux côtés. En plus franchement sans mentir, quand tu arrives en face, regardez, il y a non, des ah beaux ouais. bâtiments, ouais, le ouais. Paris-Brest Hotel, des petits. Je sais pas, une petit. petite crêperie encore une fois. Non ouais, t'as l'odeur, t'as de la place. Puis t'as le métro juste en dessous aussi. Donc euh, le métro qui dessert. Ouais. Il y a une ligne de métro et là il va y avoir la deuxième qui arrive très bientôt. Trop cool. Donc on va avoir euh, deux lignes en X tu vois pour desservir un maximum de, de personnes. Trop bien. Et du coup bah il y a plein d'appart qui étaient situés sur la deuxième ligne. Du coup, compris... Euh, vois, Ça fait monter l'immobilier ah, Je te dis pas Du coup, là, juste après, je t'emmène juste derrière. Okay. Là, on est à la sortie nord, t'as la sortie sud. Et euh, je spoil pas, un endroit quand même très mythique. Ok Un peu moins joyeux, mais c'est euh, cool à faire. Quand quand même. Cool, là, Messieurs, tu m'as parlé d'un endroit un petit peu moins joyeux, je crois. Exactement Mais tu vas vite comprendre. Bah, je vois des petites... Euh... Barrière rouillée là comme ouais. ça euh. On est euh, à la prison des femmes de Rennes donc je crois que c'est une des seules prisons des femmes qui est vraiment au centre ville D'accord Et elle fait vraiment elle est très grande et elle est très ancienne aussi Et tu me disais en fait ici c'est quelques barrières mais autour c'est ouais. quoi c'est de la pierre quoi On va pouvoir voir tout à l'heure C'est ouais. des, des grandes murailles de 5 mètres en pierre Dedans t'as des miradors tu vois un petit peu oh là là. Dans cette prison furent détenues de 1940 à 44 des femmes résistantes à l'occupation. Elles furent ensuite déportées à Ravensbrück. Peu d'entre elles y nous Souvenons-nous de leur sacrifice. Ça me rappelle, par exemple, pour être avec toi, euh, j'avais vu une prison similaire en Estonie où euh, c'était aussi, tu vois, sur des crimes euh, pendant la Seconde Guerre mondiale liés ouais. au communisme et des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est des endroits, quand tu t'as la chance de les visiter, c'est chargé d'histoire. Ouais, Donc je comprends. Est-ce que le prochain lieu est plus joyeux Oui, là, c'était <rire> le seul lieu, on va dire, un petit peu... Pas très gay. C'est là la, la, ça comme ça. La vidéo en mode tragique. <rire> <rire> Toute la vidéo, tu as battu. Donc là je te présente le plus grand le centre commercial de, de, de la ville. Alma 4 étoiles. Alma 4 étoiles, mec. Alors je sais pas pourquoi il y a 4 étoiles. <rire> c'est pour le flow, 4 étoiles monsieur. <rire> voilà, mais c'est l'arrêt de Rennes. On va dire qu'on en a Grand. Il y a Saint Grégoire Grand Quartier Alma et puis à l'intérieur il y a le Colombier. En plus j'ai vu c'est ce que tu m'avais dit là on est à côté et là on les voit un peu en fond de, de, euh, de petit quartier ouais, et tout. Quartier Henri Fréville. Et c'est là où il y avait grandi Lorenzo. Ouais Lorenzo donc l'empereur du sale que vous connaissez peut-être. C'est dans, dans les quartiers alors je sais pas lequel exactement mais ça doit être par là C'est mignon parce que en fait ce qui est trop cool avec le fait qu'on fasse euh, ce que je te disais avec, euh, ouais, avec les, les petits vélos là. Les petits vélos c'est que du coup au lieu de d'être dans le métro et tu vois bah, le métro ouais. et le souterrain. tu vois les paysages. Là je vois les paysages tu vois. Tu vois Architecture. Je vois l'architecture et Rennes, en tout cas, de ce que j'ai vu en tout cas là sur le segment pour faire de la gare ici, c'est assez fleuri, c'est ouais, assez vert. C'est vert, c'est très vert, ouais. Et moi, tu vois, par exemple, quand je suis allé dans des villes de, comme Copenhague, ouais. les, les espaces verts pour moi c'est essentiel pour faire une bonne ville. Ok, bah là on est une bonne on ville, pas mal. Tu vois et l'Alma, c'est ici que tu allais manger un petit milkshake ou boire un petit milkshake quand tu avais 15 ans Exactement. Et que Tu ramenais des demoiselles Exactement. <rire> quand euh, tu madame faire du shopping, je sais pas, tu, tu viens là, s'il y a tout qui est regroupé, c'est top, tu vois. Énervé. C'est sûr que par pour un grand centre commercial de rien que Nantes à côté. Ouais. De base, je suis pas fan. Mais Atlantis, c'est leur centre commercial. Il fait trois fois notre plus grand centre qu'à nous, tu vois. Ah ouais, l'Atlantis, ça nous ouais, éclate Atlantis, un petit peu. Ah ouais, ça nous éclate ça nous éclate fort. Non, au moins, dessus. tu le reconnais Ouais, je le reconnais. je le reconnais. <rire> même en termes de, de magasins et tout, ils sont carrément au-dessus. Moi, dès que j'avais dit, euh, euh, il ouais, y a quoi voir Rennes sur Twitter directement des mecs m'ont fait bien, non, va, non. Je te rappelle les mecs, je vous demande Rennes, là quand même. Bah, tu es pro, je dirai J'irai un jour, tu et vois. Pas de soucis. Et pour l'instant, je profite d'ici. Exactement. Sachant que là-bas, j'ai dit rivalité régionale, il m'a dit non, non, c'est pas la région. C'est pas la région, parce que non, c'est... C'est pas la Bretagne <rire> Faut pas l'oublier ça les gars. Non, c'est pas la Bretagne monsieur. Donc voilà, le petit centralma, que très grand. Là je t'emmène euh, dans le cinquième. Ça n'a pas changé. Plus grand lycée de France. Let's go. Le lycée Brekini. Là Let's où j'ai fait go. une année. Voilà, trop Donc, intéressant. Ça va être cool. Tu voulais m'emmener dans un petit endroit qui représentait ouais. beaucoup d'histoires e pour toi, c'est ouais. ça En gros, pour tout expliquer, j'ai dans ma vie voulu faire expert-comptable. C'est chiant. Ouais, parce que j'aime bien les maths et je me suis dit, l'expertise comptable, les chiffres, tout ça, je vais peut-être kiffer. D'accord. Du coup, je m'inscris je en APB. Tu te rappelles d'APB Oui, bien post-bac. C'était avant euh, Parcoursup. Ouais, Donc eux, ils ont Parcoursup et nous, on a eu APB. Donc je m'inscris pour euh, IUT, GEA, euh, DCG, machin. Et j'ai été pris ici en DCG, diplôme de compta gestion. c'est trois ans mmh. avant le DEC pour faire dans l'expertise comptable. Donc c'est pour se préparer. Donc euh, j'étais là, au lycée Brekini, on était juste derrière là-bas. Trop cool et, euh, et en même temps de pouvoir faire cette formation ici, c'est un lycée qui est hyper grand, qui accueille je crois... Euh, je vais pas dire de conneries donc je vais rien dire mais... Combien d'élèves oh, euh... 3000 il me semble 3, 000, 3 000. Oh mais que mes 3000 élèves c'est une... Non, ça commence à être bye. pas mal hein. ah Ouais ah, c'est beaucoup On est sur un très très grand lycée Et il y a combien genre de filières des trucs comme ça Est-ce que tu sais il y a combien de filières Ouais il y a combien de filières monsieur Alors, Je me permets de demander Donc oh, on est avec Jonathan à un hein, terminal ouais. <rire> Et du coup t'as quand même passé genre un, un bon cursus et tout là-bas c'était cool Pas du tout non pas du tout c'était pas ouf Bah je séchais beaucoup ça okay. me plaisait pas Et euh, un jour je me suis fait gauler par mes parents Et là je me suis pris la sauce du siècle Ils regardaient ma, mes, mes relevés de bancaire, non, bancaire. Ah. Ils ont vu que j'avais pris un verre au bar en centre de Rennes en même temps que je devais avoir cours Oh, oh là là Ils m'ont demandé d'expliquer ça J'ai pas su trouver les bons mots Bah tu sais en, en plus réfléchir. ça c'est la, la preuve physique oui. Genre tu vois Genre t'es mort quoi Je peux pas te dire non Et puis là vraiment mes notes c'était c'était pas genre 7-8 C'était vraiment 2-3 donc C'était une catastrophe. J'ai passé quand même une très bonne année, j'avais une bonne promo, Ouais. donc euh, on sortait souvent. Euh, en classe, il y avait une bonne ambiance, c'est juste que bah, je bossais pas. Ça, ça a été refait, refait ou pas dedans euh, Ouais, il y a le un y a petit un peu. nouveau self carrément. Le nouveau self aussi. Ouais, ça. Ouais. ça se voit que ça a été Parce refait. Parce qu'à l'époque, ça faisait un petit enfin, peu, peu vieillot. un peu délabré, on va pas... Délabré. Euh, ouais, ouais. Ok, bon et ça va si s'ils ont fait. retapé un ouais. peu depuis et tout, tu vois. Là, quand je te parle de mon année, là on est en 2013. Ok. Donc c'était il y a 9 ans. Il y a quasi une dizaine. Donc ça commence à faire. Ça fait plaisir. Petit lycée briquini, c'est ça Le Lycée briquini, voilà. Non, en plus, je suis content qu'on fasse ça parce que ça, c'est vraiment un bail où il va y avoir, tu sais, quelqu'un qui va voir la vidéo qui va se dire « Oh putain, mais on va voir mon lycée, ah c'est oui, trop cool !» Ah, c'est trop bien. En plus, c'est oh, trop bien. En plus, regarde, il ne suffit que, que tu tournes sur toi-même pour que tu vois la légion de gens qui nous regardent en train de faire ce séquence. <rire> bah, attends, mais là, on est, on est là devant un lycée aussi. On est... <rire> On cherche, bon on cherche On cherche On cherche la merde. Il, a, il, il avait prévenu bon, Moi, je suis passé devant, là, comme ça, tu vois, avec euh, les, les petites motos, les petits vélos. Je t'ai dit, non, mais là, je suis à côté, là, il y a un truc. Et moi, je dis, mais il y a quoi Genre, là, je regarde, regarde, il y a un bâtiment d'affaires, très bien, mais bon, je pense pas que c'est ça qu'on vient regarder. On est là, bon, ok, il y a la roue, il y a un resto, mais tu, tu parles de quoi The Boîte <rire> La référence Rennaise L'espace club! <rire> Donc là, en vrai, ça paye pas de mine parce que là, on, on dirait c'est ridicule. Ah, parce que mec. Euh... Mais tu rentres. Là, ça a l'air d'être une cage à la porte là. Là, là. Tu rentres, <rire> un petit couloir et après. Et bon, euh... Par contre, l'espace, c'est très genre. Euh... Il y a de la place, mais il y a tellement de demandes, il y a tellement de gens qui veulent venir qu'on est collés. Et, et il y a beaucoup de queue et tout, je suppose? Ouais, là, la queue ici, tu viens là. T'imagines habiter juste là? Non, faut mieux pas. Faut mieux pas imaginer. Je vois le délire un peu boîte, euh, cage à lapin X queue de l'infini avec des gens un peu chauds, tu vois, chargés à blanc comme ça. Ah bah là, tu viens en plus, les gens sont à moitié bourrés, tu vois. Ils font du bruit. Bon après, je pense qu'ils sont limités parce qu'il y a un videur qui ouais. doit, voilà. La question étant. Ouais. Est-ce qu'on est loin de la rue de la soif Bah. Parce qu'on en a quoi, parlé C'est vrai que j'aurais dû commencer par la rue de la soif parce qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont se mettre une race ah. une rue de la soif. Le parcours la de la, la nuit vas-y. Et ensuite, tu as une grosse foule qui descend. Dès que ça arrive 1h, heure, 2h du mat', chou et hop, ici. Genre comme un cortège de football, ouais. genre là d'un voilà. coup il commence à y avoir plusieurs voilà. dizaines de personnes qui font la transition. Surtout qu'à Rennes, en tout cas quand j'étais, quand j'allais souvent en boîte, là j'y vais plus du tout. J'avais trois boîtes qui étaient connues. Ok. Le délicate qui ouais. est pas loin rue de la Soif. Le PIMS, qui est maintenant le 88. D'accord. On va pouvoir passer tout à l'heure à côté. Et l'espace. Ça ça peut pas de mine, mais monsieur, moi je suis voilà. content de voir des institutions. Tu m'as montré ton lycée, tu m'as montré une prison, ouais. il m'a montré il une, une boîte, il m'a montré... <rire> Son lycée, ouais, bah en vrai, l'ordre, j'ai pris l'ordre pour euh, le trajet, ah, trop, bien, trop bien. Mais trop euh, bien. bon, je... moi je casse aussi. Moi je suis là pour voir des choses, c'est ce que je suis en train de voir. Ça Mais me fait plaisir. Petite anecdote j'ai bossé là en tant que ça s'appelait maître de salle. Mais déjà, premier euh, premier truc nettoyer le vomi. J'avais un petit produit, tac-tac, le vomi était tout sec après. Donc je le mettais à l'appel, hop, je changeais les rouleaux de PQ. L'étape principale c'était quoi Aller chercher les verres, les trucs en plastique, tu vois, tout ce qui, tout ce qui servait sur un plateau. Donc, je me filer. Ouais, tu... les, lieux, tu... les gens, ils étaient comme ça, moi j'étais comme ça. En train de me faufiler. Et limite, une fois sur deux, hein, mec, parce un mec pensait ouais. que c'était un serveur. Euh, oh, voilà. toi <rire> Et puis ensuite, les ramener aux différents bars, aller te mettre dans le lave-vaisselle, tac, pour que chaque barman ait son, okay. euh, ait son verre, euh, ait verre disponible. Tu et t'en gardes, et, et gardes vite fait des bons souvenirs ou c'était. Ouais, ouais, ouais, ouais. euh... C'était dur. Moyen, moyen À travailler, c'était très dur. D'accord. On n'était pas forcément super bien payé. C'était 23h30 minutes jusqu'à 5-6h du matin. Ouais. Mais euh, mais c'est une expérience. C'est bon bon de la nuit. Bien sûr, bien sûr, monsieur. Et comme style de musique, vraie question c'est genre commercial, c'est genre un peu beauf, en mode avec ta coupe là tu serais bien ou... Bon je t'envoie une petite balle. <rire> ou alors... Oui j'ai oui, une petite balle alors, gratuite Ah, ah je, je rigole, ou, ou alors, alors c'est genre quel style, c'est techno, afro, c'est quoi Bah moi à l'époque c'était un mélange, tu vois, il y avait du commercial, et c'était plus toi techno, on s ambiance. L'espace, Ken. tout même. ça pour dire que l'espace c'est vraiment la boîte euh, Rennes. Let's go. Voilà. En plus on se rapproche du centre donc euh, je suis content. Voilà. Pour avoir le centre Rennes. Exactement. La vieille vie. Où est-ce que nous sommes Là, Zach, on est République. République. <rire> il y a des gens ils sont morts de rire, quoi. <rire> Ça rigole. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Euh, on est vraiment au cœur du centre-ville. D'accord. Et ce grand bâtiment, c'est quoi C'est un hôtel de ville C'est un truc officiel Il y a, la, il y a un maire peut-être J'ai envie de dedans. te dire que je sais, parce que je le vois tout le temps. Mais je sais pas. Mais tu ne sais pas. Donc okay. là, quand il fait beau, les gens se posent. Pas mal de pigeons. C'est C'est le, le maire. Ok les gars, vas-y bah, ciao Pour la petite anecdote, quand j'avais 10-11 ans et qu'on était genre en 2005, on n'avait pas de Footlocker en Warren. Ok. Et moi j'étais fan de TN, tu vois les requins, ça s'appelait des requins à l'époque. Ça s'appelait les requins et t'avais aussi les Air Max, déjà ouais. 90 à l'époque et tout. Je suis allé au Mans pour acheter mes propres TN. Et juste après, du coup ils ont créé le Footlocker qui est juste là. Qui est venu vous ramener bah, la technologie, la vie, quoi. Voilà. ça vous a ramené la technologie voilà. et les requins. Voilà exactement. <rire> 15 ans après, L'arrivée des requins à Rennes via Footlocker. Donc là, ouais, c'est la rue principale, c'est-à-dire que si tu vas pas à Alma pour faire tes magasins... Ouais, tu, viens tu viens ici, quartier, euh, ouais. ouais je tu vois. viens là, tu fais la rue, parce ce qu'il faut. Un des plus grands, quand il a été créé je crois en 2015, un des plus grands Zara d'Europe. Zara d'Europe. Oh, Avec 3-4 étages, il est énorme. On fait une photo à 3 C'est le maire de la ville Non, on prendra le temps qu'il faut pour prendre cette vidéo. Je vais m'incruster dans les photos. Les gens ne me connaissent pas, ils me demandent pas, où je vais me mettre... y Merci non bah ouais, nickel <rire> Nickel, excellent Le plan, c'est de ruiner un maximum de photos <rire> Et là, on va arriver... Vers où Place de la mêlée Place de la mairie. Place de la mairie, donc la mairie. Si tu te maries un jour et que tu veux te marier à Rennes, <rire> c'est la mairie. C'est ici que tu descendras être, les marches. Ça va être ici. Moi, tu... j'aimerais bien me marier à Rennes. Ce que j'allais dire, tu vas te marier à Rennes. J'aime donc... beaucoup Marie à Rennes parce que c'est ma ville. Le problème, c'est que si elle est de Nantes ou d'une autre ville, tu vois, elle, a, elle aussi, elle voudra peut-être se marier euh... dans sa ville. Ah oui, dans sa ville. Et à ce moment-là, tu fais comment et Là, je fais comment bah, On prend un mi chemin. Oh donc là, on a le carrousel qui est là depuis, euh, depuis que je suis né. Déjà, il était là. Donc euh, voilà. D'accord. On a euh, la mairie juste là. Ouais, je vois ça. Petit et, drapeau euh, français, européen, ukrainien. Uncré... Génien. Ancien Opéra, toujours l'opéra ou pas ouais. toujours l'opéra, voilà. Oh, Trop cool ça Avec une petite place sympa. Et moi je me posais une question. Ouais. Ok tu pourras peut-être répondre et la réponse m'intéresse. Tu vois, souvent on dit que les rennais ou les bretons de manière générale sont très fiers de leur identité. On voit leur drapeau de partout et vrai. tout machin. Pourquoi, d'après toi alors, On est au centre de Rennes, donc une des villes principales de la Attends, région. Euh, Pourquoi est-ce que les Rennais sont oui, très... non. Ok, une Parce des villes principales. Fait, on est la plus grosse, mais. L'île est vilaine, c'est pas... Pour les vrais Bretons qui sont du Finistère, c'est pas la vraie Bretagne. D'accord. Il, il, il y a quelques... Il y a débats tous des débats, voilà. des trucs... En mode nous, c'est la ville, c'est, on est... Le, voilà. Ok. Euh, mais mais euh, si tu peux, genre sur l'identité bretonne, ah, oui? je sais pas... Oui, parce qu'on est trop fiers d'être bretons. Vraiment Ouais. Putain, moi je me disais, elle était une on, on histoire... plus que ça dès, dès le plus jeune âge, en fait, qu'on est, on est breton, que c'est trop bien. Et du coup, vous portez ça genre, de génération en génération, ouais, ça moi oh oui. c'est ma famille, mes grands-parents, mes arrière grands parents mes parents. Et, et, et vraiment même au niveau par exemple des spécialités, des choses qui se font, Pareil. parce que j'ai l'impression que ça se ressent dans les, dans les prénoms, dans la bouffe, ouais. dans tout ce qui va ouais, avec, tout, tu tout, vois tout, tout, tout, tout, vraiment tout. Oh là là monsieur. Ah non c'est trop bien. Tu sais pourquoi j'ai parlé de bouffe T'as faim C'est chaud. Bah attends. On arrive c'est l'heure sainte anne on se prendra une petite traite. C'est obligé. Ce monsieur est un roi. C'est obligé. Ce monsieur est un est un roi. Tout était prévu les gars. On sort de la place de la mairie à droite. Le parlement, ok, avec rue Saint-Georges, trop cool, où il y a toutes les meilleures crêperies de Rennes, mais c'est pas là qu'on va aller. Là, Zach, on est rue Le Bastard, la rue la plus mythique du centre-ville de Rennes, où il y a enfin, après, après rue de la soif, peut-être, mais là, c'est où il y a les magasins quoi. selon ce que tu recherches. Ça fait la transition <rire> entre place Saint-Anne et bah, euh, République, alors, tu vois. Je capte le délire, mais monsieur, pourquoi c'est écrit rue d'Estrée M'aurais-tu menti ah, Putain, attends, rue d'Estrée, <rire> c'est où rue Le Bastard C'est oh. pas là Non, c'est là normalement, arrêtez. <rire> Trop non, vrai. non, non, les gars, hey, dites-moi ah, que j'ai raison. Ah, c'est là, putain Ah, bon, ça va, t'étais à 50 mètres près. Attends, ok, je va. me suis trompé. Euh. Ok, j'avoue. Et là, on est à Devred. Devred, c'est là où j'ai fait mon stage en BTS MUC. J'ai fait deux ans de BTS. Je fais mon stage ici, donc je vais j'allais bosser euh... très régulièrement ici. Tu sais que les deux dernières fois, je t'ai demandé si c'était bien, que ce soit le taf à la boîte ou le lycée, tu m'as dit que non, c'était pas ouf. Ouais. C'était bien pas ouf Non si c'était bien, c'était bien quand même mais... Non c'est pas ouf quand même On va même. y arriver C'est bien mais pas ouf On va y arriver On va y arriver Je vais arriver à un truc où il va me dire c'est bien La vente en fait, c'était... Euh, J'ai découvert ce petit côté où chaque jour tu dois faire un chiffre. Ouais, ok. Et là tous les vendeurs ils étaient... Donc en fait... C'était des, des animaux, quoi. Pression, ouais, un manager wow. au-dessus qui bah est, ouais. est relou. Bah ouais, euh... ouais, ouais, tu vois. Wesh. Ça va quoi Vous êtes youtubeurs, va, vous tranquille. aussi, les gars <rire> Ça va, tranquille. Putain, il y a un Regarde va, les, même même les même même même monsieur, monsieur. Attends, ah, voilà. ah, attends, par contre, non mais monsieur, je me permets. On, on peut filmer ou pas On peut il a Regarde, regarde, il, il, il, il a le pantalon avec Il a le pantalon Petite anecdote. Ouais. Est-ce que tu me reconnais tu connais. Est-ce que tu le reconnais le reconnais. Oh, la question piège. Il y a longtemps Il y a longtemps. À Mayenne Non. Mais non, fier. arrête, arrête, mon arrête. Voisin. Oh, oh ancien voisin abonnés, je sais pas quoi. Il y a des gens qui toquaient chez toi, c'était moi. <rire> oh gros <rire> chien <rire> C'était toi <rire> le gros chien Ah, oh, c'était lui oh, Dis-moi que t'as grandi, <rire> dis-moi que t'as grandi oh, oh le bâtard <rire> okay, okay. Vas-y, sans rancune. Sans rancune, quelques ah, années on plus tard. Hein. Voilà. Bah oui, gros, bah les gars, bon arme, On a tous changé. Vas-y, ciao. Zach. C'est La place Saint-Anne. Une place mythique de Rennes. Enfin avec des crêperies, à je, tout va. Je voulais. Là, normalement, ce qu'on fait l'été, même quand il fait beau, tu viens sur une terrasse, tu prends ta petite galette complète, ta petite crêpe Nutella, tu kiffes. Et ça régale. Mais ah, qu'on kiffes. Mec, m'avait dit, sainte anne faut que t'ailles place Saint-Anne, place sainte anne Ah bah, -Anne. tu vois, bah, c'est là. Donc là, il y a eu des gros, gros travaux, parce qu'il y a une deuxième ligne de métro, comme je t'ai dit. Ouais, Et, et du elle du coup, va s'arrêter ici. aussi. Donc il y a la première ligne et la deuxième ligne. Et pendant qu'ils ont fait ces travaux, ils ont trouvé des vestiges de je ne sais quelle époque. Ah bah ouais, donc du coup, coup ça pas. coupe le truc quoi. Ah Ouais, ça a coupé. Et du coup maintenant c'est vraiment très grand, épuré et tout. Mais avant c'était tout petit, tu devais forcément passer par là. Ouais, je que veux le délire. Marcher dessus. J'aime bien hein, ces, petits, ces petits bâtiments, euh, à quoi ça ressemble et tout. La crêpe à emporter qui va se perdre, elle va être... Euh... Ouais, donc Oui, c'est vrai que t'as faim. Quand je viens ici, je mange toujours assez de crêperies. C'est ta place ici Bah, cette crêperie, oui, j'aime beaucoup. On en prend une J'ai essayé de donner un avis très sérieux à propos de ça. Alors après, attention, les Bretons, là, c'est une chèvre miel. Hein. C'est pas. Euh, Monsieur Pas le puriste. Je suis limité, je ne mange pas oui. de porc, malheureusement. Monsieur C'est bon Ça peut être écœurant, une galette complète Non je pense Zach Nani pas. valide officiellement les crêpes de la région bretonne. Ça ça va être clippé et mis sur Twitter. Ça c'est du sérieux ça. Ok donc là, Zach, t'as une crêpe suzette, la crêpe typique de Bretagne. Je veux voir. Donc c'est une crêpe flambée au grand marnier. Ça flambe. Si ça flambe. Oui si. Mais non Merde, il y a des flambes de partout. Mais non, normalement ça devrait être bleu. Ouais. C'est pas, pas de la grosse flambe quoi. <rire> ah elle va le flamber à l'intérieur <rire> puis elle va le ramener. Hein on Oui, on va refaire, t'inquiète On ne coupe le pas petit. le premier essai, on coupe jamais les premiers essais. Et ça plus, juste voit pas. Oui, voilà, c'est bah bah ce que oui, je me voilà. disais. Ah, si, là, on le voit, tu vois. Voilà, oh là là là là <rire> Oh là là là là Ah oui, mais c'est une piscine, ton truc, là Appétit <rire> Mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup <rire> Oh là là là là <rire> La base Pour Voir monsieur dans sa base, ça, ça fait plaisir. Les amis, il y a le bouseux, il est allé pisser. Et il a gardé son micro. Et le micro il a une grosse portée et il n'est pas au courant en fait qu'il l'a gardé. Donc en fait j'ai envie d'attendre et de voir si on l'entend pisser. Si on l'entend, on l'entend... Oh oui <rire> Zach Monsieur Il est temps d'y aller. Alors on va y aller, il n'y a pas de problème. Il y a juste un moment que tu as raté. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à ton cou Et qu'est-ce que tu es allé faire Oh putain <rire> Vous m'avez espionné vous m'avez espionné Apparemment parce euh... que. Non non, non j'ai fait vivi. Tu es pas allé avec le dos de la cuillère J'ai fait vivi Oui oui Plus, Mais bon, on l'entend bien. Mais... <rire> mais tu sais que hey, la petite anecdote, combien de fois ça m'est arrivé de faire des tournages avec une gopro tête Ouais. D'aller pisser et de filmer mon skeg. <rire> Juste en face là. Ouais. On va avoir. La rue Saint-Michel, d'accord. autrement dit la rue de la Soif. Mais de base c'est la rue Saint-Michel, tu vois. Et genre t'es vendredi ou samedi soir à Rennes, ouais. tu veux sortir... Et là euh... c'est blindé, hein. là c'est blindé. Ça va les gars oh, Ouais, y'a ce qui tranquille. Va. Ouais, tranquille hein Ciao les gars, bon après, -midi. buvez bien Là ce qui est bien c'est qu'on peut se déplacer, on peut se déplacer plutôt tranquillement. Ça s'est senti, mais... Là tu viens la nuit, bah là tu c collé quoi. Et quand euh, exemple quand Rennes avait gagné la Coupe de France en 2019, un truc à ça. Bah ouais bah oui. Les festivités ah, ici là. elles étaient... Mais là c'était même pas que ici, c'était partout. Ah c'était partout. C'était la folie. Ah, oui c'était la folie. Euh, attends déjà là maintenant c'est un petit peu galère. Là. Ouais là c'est un peu plus galère. <rire> Elle est courte mais il y a du monde. C'est la bonne ambiance. Non, je vois ça. Ouais. Euh, là, ce qui est cool, c'est que c'est à une heure encore où les gens sont pas trop. Euh, ouais. Euh, ouais. Et ces trucs-là, c'est pas fini. Là, c'est une rue aussi où, avant d'aller en boîte, il y a beaucoup de gens. Et tu vois, il y a les bars, il y a le petit vélo, le scoop. Ouais. Euh, c'est des. Y a pas mal de, de, de bars sympas donc euh, voilà tu vois on a, on a vu l'espace tout à l'heure ouais. donc en fait juste avant les gens viennent là ok d'accord ou alors ils sont chez eux à la ils se la mettent et après ils vont l'espace ok du coup là on arrive sur la place un peu finale vas-y vas-y c'est la place, la place euh, délice. le soir c'est rempli en fait t'as plein de petits groupes ok avec des petites bouteilles de des petites bouteilles de cristalline de spiritueux c'est carrément pas de la cristalline dedans Genre voilà, ils font quoi. apéro ils sont genre font ouais, des trucs là ils mettent une petite enceinte en tailleur sur les marches et à l'intérieur le bâtiment il faut... y, a, y a des choses qui se passent ou c'est pas en fait, Très haut, si tu veux, le, le, la place d'Hélice, c'est aussi le marché d'Hélice. Et c'est un des marchés les plus connus de Rennes. Hein, le, le marché le plus connu, je pense. Et du coup, bah, tu as, as un marché, quoi, et dedans, tu les produits frais, je pense. Donc là, on a fait vraiment le tour des, des rues un petit peu étudiantes. Ouais. Et, euh, et là, je pense qu'on va aller. D'abord, au parc. Le, le parc. Le parc du tabac. Alors je vais sûrement très mal le prononcer, ça va faire rigoler tous les bretons. Le Kouinaman. Le Kouinaman. Le Kouinaman. Koui c'est le, Koui le, Koui le dessert Koui le Koui plus Koui gras Koui du monde. Le Kouinaman. Il y a beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Ouais, c'est un Kouinaman, ça se dit, okay. c'est ouais. un dessert breton. Et c'est quoi C'est un dessert avec que du beurre et du sucre. C'est très gras. Euh, c'est quoi le concept <rire> Bah le concept c'est que c'est un dessert euh, breton Là, <rire> je veux dire c'est un gâteau, c'est une crêpe, ah, c'est une non, crème Non c'est un gâteau, euh... ouais c'est une pâtisserie D'accord Et en fait en Bretagne nous, on est très beurre Ok Et beurre demi-sel, beaucoup Ça par contre je valide, tu vois. Vraiment, quelqu'un qui mange du beurre chez nous C'est une hérésie C'est... Oh, on l'insulte quoi, on est obligé <rire> d'insulter, on est désolé <rire> Zach C'est pour toi ça, regarde Zach il arrive à Paris, je lui dis ouais je... On va se louer des petits trucs électriques pour, euh, pour aller plus vite dans les rues parce que c'est quand même grand. Il me dit par contre moi j'ai pas le permis mais J'ai pas le permis. Après il y en a plein dans ton cas qui habitent dans des grandes villes qui ne passent pas le permis parce ah, qu'ils en ont pas l'utilité. J'ai passé toute ma vie dans des grandes villes, mais ouais. tu vois, au-delà d'habiter dans, dans des grandes villes, c'est vrai temps mon père il m'a relancé, tu vois. Et je lui dis à l'heure actuelle à 2 euros le litre, c'est pas le moment, il m'a dit ouais ah, c'est bon. <rire> Première fois de ma vie ah ouais. que mon père me relance oh, que je lui donne une réponse et, et qu'il me dit ouais t'as euh, raison, ouais. allez salut je te laisse. que l'excuse est fiable. <rire> l'excuse <rire> est solide. On retourne reprendre les vélos et on va d'abord au parc. Mon ami, j'ai le sentiment que nous sommes arrivés, arrivés. au tableau. Dans un parc Alors là il y a beaucoup de gens, on est vendredi soir il fait bon mais euh, magnifique. En gros là, cette pelouse-là, les gens ils se posent, ils discutent, ils révisent. Mais ils profitent de, de prendre des vitamines du soleil, tu vois. Et le parc il est vraiment grand ou pas Le parc est très grand. Ok. Enfin très grand. Euh, pas comme la tête d'or je pense. Il y, y, y a un petit coin avec des animaux, il y a des coins pour des spectacles. D'accord. Il euh, y a un peu a un peu tout ce qu'il faut quoi. Et un coup. parc comme ça en plein centre-ville, c'est trop bien. Bah frère, franchement, pour le coup, on est arrivé ah ouais. bah, du coup là d'à côté de République et tout. Porte à côté hein. ah, on est vraiment à côté. Ouais bon, les gars Juste à vous. Petite ouais. question avant. Ouais. L'endroit, le, le meilleur endroit de Rennes. Ah ouais. la rue de la, la, la soirée soir. soir. soir. soir. soir. soir. soir. Ah ouais les gars Ah ouais, ouais. Ah ouais Et, et, et attends, tu sais quoi la Autre la question, la la question la si vous deviez ramener une petite quelque part, ce serait où Rue de la soie la <rire> la <rire> la <rire> Les filles Qu'est-ce qu'ils en disent Rien Bonjour, le meilleur endroit de Rennes, Oui. c'est lequel Le plus emblématique... Celui que vous préférez la rue de la Soif. Oh, non oh non ouais, Ils sont tous fans de la rue de la Soif. C'est en fait. la rue de la Soif pour tout le monde, monsieur. Rue de la Soif, après Le, Dabon. le Dabon. Ok, ça marche. On valide des réponses. Des réponses similaires Après, c'est ça que j'y peux rien si à Rennes, ils sont tous fans d'alcool. Hein. Moi, je viens, j'observe. <rire> je viens et j'observe. C'est comme ça. Ça, c'est de la pelouse bien entretenue. la pelouse anglaise, genre West Ham. Genre West Ham, exactement. Ou genre Leicester. <rires> <rires> Ou genre 4-2 <rires> Ou 4 ans <rires> Ah le chien Ah bordel T'inquiète, c'est juste après le stade. C'est pas mal en tout cas. Moi franchement, euh, j'aime bien. Ce genre de petit parc, tu sais, poumon au cœur de la ouais, ville. Bah là avec ta gonce, tu vois, tu viens, tu te balades. D'ailleurs, je genre à Lyon, tu vois, genre de fin mars à fin juin, c'est vraiment l'idéal, fait beau, ouais. commence à faire chaud mais pas trop. Est-ce que c'est similaire non. Genre. Euh, à... non. Nous c'est toujours aléatoire. Ah, c'est très aléatoire. Quelle est la suite de ton programme The Rotten Park. Il est dans en... la ville ou pas On a l'avantage d'avoir un stade qui est entre les deux. À moitié en ville, à moitié en périphérie. Comme c'est pas en ville-ville, il -ville, bah, y a de la place pour se garer. Euh, ça pas de personne. Et comme c'est pas loin de la. C'est en périphérie, mais pas trop. Du coup, t'as pas 600 km à faire comme à Lyon, qui est assez loin quand même. Tu ouais. déjà bah je l'ai vu parce que je crois que j'étais à Annecy ou je sais plus où et mmh. en revenant à Lyon en voiture ouais. je suis passé par En fait en passant par le je tu passes ouais. à côté. Ouais à Lyon ça dessine. Un petit peu comme à Lille où c'est à Villeneuve d'Ascq, ouais. tu vois. Et en fait genre t'as le centre-ville de Lyon et as... Mais vraiment le, le parc OL quand tu rentres ouais. et que genre imaginons il y avait un peu de monde, ce qui arrive pas tout le temps, mais même au-delà de ça, Tu mets une heure à rentrer facile. Ouais. En transport en commun et tout, ouais, vraiment, ça ou ça alors va. en voiture c'est l'enfer. C'est euh, trop bien. Ça rentre très loin. Mais en général après pour l'aller c'est bien desservi mais pour le okay. retour c'est un peu plus.. Euh... Après pour les jours de gros match, toujours le bordel. pour se garer et trouver une place. Sûr. Euh, allez, à pied, mais c'est trop bien. On connaît la ambiance, de toute façon, quand tu vas voir le match, que tu passes une heure de marche ou dix minutes, t'es content, t'es là en mode « Allez, on va aller voir, allez, let's go oh, !» bon. On va aller voir euh, gagner, mais pas se qualifier. Roison Park, let's go. Pour terminer la vidéo, monsieur a voulu m'amener dans un endroit euh, qui, pour moi, est synonyme de très mauvais souvenirs, mais qui, pour lui, est euh, révélateur de bonnes choses. Mais... <rire> oui. Pour tout te dire, j'ai commencé à aller ici, vers 2003-2004 avec mon papy qui était abonné. Avec papy, quoi Tout Avec papy Donc ça veut dire que t'as vu genre les Kim Kallström, les Petre Sech sûr, Olivier Montérubio. rubio Oh John Outaka. Bien sûr Bah oui, gros euh, Sech, les... au Sech, au gol mais... Sech au mec Sech au gol Les amis, nous sommes au Roison Park, comme vous l'avez dit. Au Razon Park. -ra Au roison. Désolé, j'ai voulu faire le français, je l'ai refait. Au Razon Park. <rire> voilà. Le stade officiel du stade rennais. 35 000 Exactement. personnes, c'est ce que tu m'as dit 35 000 places officielles, il me semble. Donc, anciennement, le stade de la route de Lorient, parce qu'en fait, là, tu vois tout droit, t'es à Lorient. Trop bien. Donc c'est la route de l'Orient. Stylé. Et ils l'ont renommé le Roison Park il y a quelques années. Est-ce que Roison, c'est pour euh, genre le langage breton Ouais. C'est Rennes en breton. Parce qu'en en fait, j'ai vu un truc que j'ai remarqué quand on était à Gare, c'était marqué Gare de Rennes et juste en dessous, Tigar. Ouais. Roison. Roison. Et à chaque fois dans une ville bretonne, t'as le panneau Rennes et en dessous, t'as le panneau Roison. Roison ou... Archi stylé. En breton quoi. Et c'est quand même la dernière fois que t'es allé au stade du coup C'était il y a... un petit mois je dirais. Et quand il ouais. vas genre t'es où T'es en normal T'es en cop Est-ce qu'on t'a déjà invité par exemple en m'invite, je... mais j'y vais pas, j'ai peur. <rire> t'as peur <rire> Non, j'ai pas que j'ai peur. Mais, était, euh, genre, euh, il non, mais il faut que j'aille, non, il faut que j'aille donc j'ai encore même filmé, ce serait incroyable. Franchement, ce serait trop cool. Mais sinon, moi, j'aime bien mélanger avec les gens, dans les tribunes, ce soit en angle ou, ou, ou aux autres. Ou ouais, sinon je suis au coin, euh, VIP. <rire> ouais, je vois. Il est cool le coin VIP ou pas vrai Mais l'ambiance, c'est pas pareil. Ouais, c'est ah, pas pareil. Moi, moi, il y a quelques ouais, années, j'allais souvent aux loge à Lyon. Ouais. C'est vrai que l'ambiance, c'est pas ah, pareil. Vrai. Et tu vois, maintenant, je suis abonné à Lyon. Et moi, chaque match, ça va dans le feu, tu vois. Ouais. Tu connais le chant Galette saucisse, je t'aime Galette saucisse, je t'aime J'en <rire> mangerais des kilos. Et des kilos <rire> Il a la coupe <rire> qui va avec le son, c'est magnifique <rire> les gars oh, je... <rire> Magnifique oh, putain. Et là, mais en tout cas, très stylé de pouvoir voir un petit peu l'antre de la chose. Et alors, petit euh, détail qui tue, j'ai vu... À... Alors, là, il y a le parquet. À côté, il y avait un Leclerc, c'est ça Juste là. Connaissant le football et ses fans, je pense que c'est Leclerc doit gentiment servir des recharges pour diverses Leclerc. <rire> <rire> il y a moyen. Et surtout, de servir le parking, tu vois. Bah oui, tous les gens se garent là. Bah écoute, franchement, je pense que je peux te remercier de m'avoir fait euh, ce grand tour, parce qu'on termine par le l'Oison. J'aurais bah ouais. vu, je pense, l'essentiel les le meilleur. pour la fin, on va dire. Bah ouais, même s'il y en a qui diront que rue de la soif c'est mieux que Roizen Park Bah je me doute, je me doute Au final du coup, on a fait quand même beaucoup de choses Ouais il me manquera pas grand chose. Il manque quand même des petites choses. Ouais. Mais en tout cas, euh, vraiment, t'as fait le principe. Les gars, je remercie forcément Bouzi parce qu'il a accepté de venir ah, sur bien. ce concept pour l'épisode 1. C'est-à-dire que vous, vous doutez bien quand on fait un truc, faut tester. C'est améliorable en plein de points, sans doute. On s'est dit ouais, une petite GoPro sur la tête, ça aurait ouais. été bien en plus. Il euh, y a peut-être un deuxième cadreur à l'avenir, tu vois, des choses comme ça. Bah, n'hésitez pas à te dire en commentaire un petit peu, genre euh, s'il y a des améliorations. Ouais, cool, s'il y a des petits points que vous trouvez ce serait à... trop trop cool. Ouais. Euh, je pense que ce serait lourd. Pareil, si vous avez des créateurs que vous aimeriez que j'aille voir dans d'autres villes, n'hésitez pas. Je peux déjà vous spoiler l'épisode 2, ce sera Angers avec Ias. Le boss. Forcément, on est sur un monde million et j'irai enfin voir la ville Angevine. En tout cas, je suis pas du tout contre aller à Brest, aller à Nantes, aller à Bordeaux, aller à La Rochelle. Attends, là, tu dis que des coins de Ouest, là Tu, tu veux éviter l'Ouest En ou fait, c'est l'Ouest surtout que j'ai ah. pas beaucoup fait. Mais après, okay. en réalité, euh, aucun mal à aller à Strasbourg, Nice, Lille, même si c'est des villes où je suis déjà passé, tu vois. En tout cas, les amis, ce, cet épisode, ce premier des villes de France, est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est ouais. le cas, comme d'habitude également. Bah, les commentaires pour la gratification. Merci encore, mon gars. Ouais, merci merci à toi. Tu m'as fait, fait, fait, fait Ça m'a fait super plaisir de heure heures qu'on marche, on vadrouille, ouais. on fait vraiment trop agréable. Même non plus que ça. 5, 5 heures, 5, heures. 5, 5 heures. heures. Ça fait 5 heures qu'on est ensemble et qu'on tourne et c'est super lourd. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à la prochaine les amis. Bisous. Ciao les gars.